Bonjour Amugou. Bonjour Willy. Bonjour euh, le roi Henri. Bon, j'ai beaucoup de ma mission c'est de vous aider. Bonjour la reine Elodie. Ma mission c'est de vous aider. Je veux vous, je veux vous aider à passer, à connecter votre religion, le développement personnel et vos traditions. Ma fille. Nafi, mon numéro, c'est le 693-50-22-66. Oui, je prévois faire... Euh, je vais commencer les cours à partir de la semaine prochaine. J'ai généralement des formations que je fais. Donc, j'avais arrêté pour le mois de février. Donc, début mars, je vais recommencer les, les conférences, les ateliers et les formations. Parce que beaucoup d'entre vous, vous m'avez approché, vous voulez, vous êtes conscient de là où vous êtes. Maintenant, vous ne savez pas comment partir à partir d'ici. Donc, moi, je touche toujours les entrepreneurs. Parce que je suis convaincu que pour réussir, chacun doit entreprendre. Pas un, deux, trois business. Vous devez avoir au moins cinq sources de revenus. Donc, et vous devez apprendre à investir si vous voulez avoir un retour. Donc, tu vois le que si on te dit que tout ton devant derrière, c'est 25 ben 000, on te dit, paye 20 000 pour qu'on t'apprenne quelque chose. Va payer 20 000. Apprends. Tu ne vas pas mourir avec les 5 000 là. Les 5 000, ne vont pas te tuer. Au contraire, tu vas trouver un moyen de multiplier les 5 000 ans. Oui, tu, dois, tu peux utiliser le kit d'attraction avant le kit de fondation. Mais le kit de fondation est tellement important. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vivre les vies de vos mères. Pour la personne qui vient de payer sa dîme, que le Seigneur bénisse, je bénisse cette dîme au nom de Jésus. Vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup sont pas... Depuis que vous m'écoutez, vous êtes quitté de simple ton à... Vous êtes au milieu. Et je vous ai dit hier que le sel, ce n'est pas tout. Le sel, c'est 1% du travail. Le sel, c'est la porte d'entrée. J'ai été pasteur, coach. Maintenant, les traditions sont venues s'ajouter dessus. Pour moi, les traditions, en fait, c'était le dernier niveau qu'il fallait compléter. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ont encore un radicalisme dans leur tête. Toutes ces choses que je viens de citer, ça va ensemble. Je peux prendre la Bible, je fais un séminaire de développement personnel sur l'argent. Je ne lis que les versets bibliques. Je peux prendre la Bible, je t'amène au village. On sacrifie les animaux. Je te lis les versets bibliques. Et Je prends la Bible, je te prêche la parole. enlever de votre tête ce qu'on vous a dit. Beaucoup savent croire que les traditions sont mauvaises. Beaucoup. Certains, vous ne comprenez même pas. Donc comme vous ne comprenez pas, ce n'est pas parce que tu ne connais pas et ne comprends pas quelque chose que ça n'a pas d'influence sur toi. Bonjour Carla, bonjour Ruth, bonjour Yannick, bonjour Antoine. Antoinette. Vous en pouvez partager la vidéo aussi. Il n'y a pas de problème, Yannick. Tu viens chercher le kit d'attraction. C'est comme si tu pars en haut du 20e étage d'un immeuble. Tu te mets. Tu dis, je suis la plus forte. Moi, je connais pas mal la loi. Je ne connais même pas qu'il y a une loi qui existait. Tu sautes. Bonjour, monsieur euh, le roi William. Tu vas sauter du 20e étage, qu'est-ce qui va te toucher? La loi de la loi de quoi? La pesanteur. Tu vas tomber, tu vas casser ton ta tête, tu vas mourir. Beaucoup d'entre vous, même moi j'ai fait partie, on ignorait ce qu'il y avait fait au village parce que les parents ne vous avaient pas enseigné. Chacun d'entre nous, on vient de quelqu'un. On a une mère qui avait une mère qui avait une mère qui avait une mère. Donc on n'est pas sorti de nulle part. Et quand Abraham parlait, il disait toujours, quand Isaac parlait, le Dieu d'Abraham. Quand Isaac parlait, il dit le Dieu d'Abraham mon père. Quand Jacob parlait, il dit le Dieu d'Abraham d'Isaac. Donc comprenez qu'il y a quelque chose. Le Dieu que mon père m'a montré là. Je vous ai déjà intensément enseigné. Si vous êtes nouveau sur ma page, allez regarder les enseignements. Je vais commencer à organiser des, à partir de la semaine prochaine. Ceux qui sont à Douala, vous serez gâté parce que mon lieu de résidence permanent c'est à Douala. Donc même si je voyage, je vais ailleurs. Côte d'Ivoire, je vais faire un, un séminaire en Côte d'Ivoire le 12 ou le 13. Je vais regarder une des deux dates. Mais à partir du 11, je suis en Côte d'Ivoire. C'est à confirmer, acheter le billet. Et mon billet est un remboursable, donc, il n'y que parti. Donc, les gens de Côte d'Ivoire, je vais venir là-bas déposer le maximum qu'il a déposé. déposer. Maintenant, ceux qui sont ici au Cameroun, prenez pour vous à fond. Beaucoup, vous m'écoutez, vous savez que vous avez des missions de vie. Vous savez. Mais vous venez, si on parle, après vous levez, vous partez. Je n'entends plus parler de vous. Sachez que, fan, il y a le travail sur ça. Tu ne dois pas laisser ni permettre que ton esprit s'endorme. Hier, je vous ai dit, que vous devez être sensible. Deux, trois jours, tu commences à faire les mauvais rêves. Tu vois ton argent est en suspens. Tu fais une application, deux, on refuse. Quelque chose, il y a quelque chose. Tu payes ta dîme. Tu descends au village. Tu mets les livres, les trucs de développement personnel. Tu écoutes. Tu écoutes. Je connais beaucoup d'entre vous. Vous pouvez me citer tous les. Zig Ziglar, euh, Tony Robbins. Euh, euh, bon Proctor, mais on ne voit aucun résultat parce que vous manquez de puissance. Cette puissance, ça se prend dans votre village. L'argent, on ne parle pas de l'argent, on a l'argent. Moi, pas un qui parle autre chose. Quand je suis quelque part, on commence à dire Je dis que non, je veux l'action. Donc, évitez les envois, on va trop vous dire les choses, vous raconter. Tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas. Non, non, non. Action. Celui qui te parle là, il a déjà fait quoi les gens ont confirmé Il a fait quoi les gens ont vu Est-ce qu'il te pousse à faire Manou, non, Manova, ce pas une mission ça. Oublie. Oublie. Ton devoir premier, c'est de devenir riche. En tirant ta voulant en tirant ta famille de la pauvreté, tu vas lire, tu vas confirmer le code. C'est d'ailleurs parce que tu es sorti de la pauvreté que tu es toujours pauvre. Estengo, j'ai bien vu ton message. Si tu écris le même message quatre fois, je te bloque. On est clair, non Voilà. Tu vois c'est tout le monde qui veut me voir, qui me voit. Tu vas me venir ici, là, tu ne vas pas me voir. Tu vas me venir ici, je vais refuser de te voir. On fait les vidéos, on vous dit les choses à faire, vous ne faites pas. Laissez-moi te voir, tu veux me toucher, toucher l'autre personne dit, oh, je veux seulement que tu vois et te toucher. Tu, vois, tu te laves avec le sel, non. Tu fais ça, tu pètes ta dîme, non. Tu fais ça, non. Tu vois, c'est vraiment tu vas me toucher, que ça va faire quoi Écoutez, je ne sais pas beaucoup de choses. Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. D'autres, là, ils Et c'est qu'il y a des traditionnalistes qui disent, wow, oh, la prière, la parole de Dieu, c'est même quoi? Hein? Oh? La base, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. La base c'est la parole de Dieu. Les démons là quand tu commences à prendre le verset biblique ils ils n'aiment pas ça. Donc, tu fais n'importe quoi. Prends la parole. Voilà ça. Bonjour la reine Marie-Laure. Bonjour la reine Angèle. Voilà ça. Votre problème, c'est qu'on ne vous avait pas bien expliqué la parole. Vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré les gens pour qu'ils écrivent ça. Et il y a les codes dedans. Quand tu lis la Bible avec un esprit ouvert. C'est là que tu comprends. Il y a des gens qui ont utilisé la parole pour me, pour me contrôler. Il y a des gens qui ont utilisé ça pour me contrôler. Alors que ma libération était ici, dedans. Votre deuxième problème, c'est que vous êtes paresseux. Si on te dit que l'île de cette je va t'expliquer, non. Ah ah. Moi, je veux que quelqu'un exclue-moi. Ça veut dire quoi? Moi, je ne veux pas attendre que le Saint-Esprit dise c'est trop long. C'est trop long. Donne-moi le raccourci. Il y a les choses que c'est huit ans plus tard, c'est cette année que je comprends dans la parole. La, Dieu veut que vous soyez riches. Tout ce que vous avez bâti à l'église, on vous a montré. On a pris la Bible pour te montrer que Dieu veut que tu sois humble et pauvre. Est-ce qu'on parlait mal à Jésus? Ça ne va pas, il te plonge bien même. Proverbe. Bonjour, euh, euh, la reine en bleu. Proverbe 10, verset 22. The blessing of the Lord brings wealth. Without painful toil for it. En français, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et il n'apporte aucune lame avec cette bénédiction. Ok, je suis béni des ancêtres. Je suis béni de ceci. Bénédiction et richesse vont de pair. Et quand Jésus est mort, Jésus est devenu l'ancêtre aussi. Jésus est un ancêtre. Je ne vois pas comment vous dites de laisser tous les autres ancêtres, ceux qui vous ont même mis au monde. Vous acceptez seulement Jésus. Tout le monde voulait rejeter. Maintenant, on a lavé le cerveau de certaines personnes avec l'évangile. Oh Seigneur! Vous exagérez. Vous ne bougez pas d'un petit doigt. Oh Seigneur, je laisse dans tes bras. Je laisse tout à Dieu. Oh. Je laisse tout à Dieu. Seigneur, je laisse tout à toi. Quand <tousse> hey, il chante ton n'aime même pas ça. Je n'aime pas ça. Dieu a déjà tout fait. Dieu ne va encore plus rien faire du tout. Si ça se dit même, il ne va encore plus. Il ne va plus rien faire du tout. Vous avez compris? excuse my French. Le lavage du mois, envoyez vos sous pour ça. 15 000 par personne. Si c'est trop chaud le mois prochain, monter à 20 000. Ne ratez plus les lavages. Vous devez vous laver. Il y a des choses sur vous qu'il faut laver. Quand vous envoyez l'argent, dites seulement que c'est pour le premier. Et le jour, on va faire un zoom. Ici, à droite, là, je vais mettre... Je vais, J'ai je vais, l'endroit ici, c'est grand. Vous serez tous ici, de là, on va faire un truc ensemble. Angèle Raymond, donne tu as mon argent que tu vas envoyer, j'aime l'argent. Écris-moi après, ça dire t'envoyer la facture. Écoutez, Ce qui énerve souvent vos maris dans votre église, quand vous partez religion, religion tous les jours là. Hein. C'est qu'on vous affaiblit. Jésus avait les moyens de sa politique. Il se lève et dit, alors, traversons, on part de l'autre côté. On fait le convoi, le cortège. Jésus ne marchait pas avec les pauvres. La preuve, pauvre, ce sont les gens qui étaient dans son convoi qui s'occupaient de lui financièrement. Jésus ne blaguait pas avec les offrandes. Vous allez dans les églises avec 500 offrandes, 500 francs d'offrandes. Tu peux donner 5 euros de francs à l'église. C'est quand il commençait à donner les grosses sommes en offrandes dim offrandes, que mon argent a commencé à monter vraiment, tu donnes peu, tu auras peu, point à la ligne dans vous allez à l'église, on vous a euh, ne t'inquiète pas le temps de Dieu le temps de Dieu c'est le meilleur God's time tu amènes ton, ton mari à l'église, une fois il voit ça il dit que non, je ne sais pas moi sur ça Certains de vos maris qui ne parlent pas à l'église, ils sont très spirituels. Ils sont très spirituels. Religion et spiritualité, c'est deux choses totalement différentes. Tu parles à l'église, tu es dans la chorale, tu prends la communion, tu fais.. Vous aimez dire votre truc là pour impressionner les gens, regardez-moi cela. Je dis que je ne vois pas la puissance dans tes paroles. Attends, c'est power. La puissance commande ton argent. Voilà le problème des chrétiens. Tout ce qui vous importe, c'est de juger les gens. Et il y en a pas, mais vous ne connaissez même pas Jésus que vous dites là. La preuve, vous marchez, je suis troué. Partissez vous acceptez Jésus. Toi-même, tu connais Jésus. Je vous mets au challenge. Allez lire le, le, le Nouveau Testament. Jésus se met, et nourrit 5 000 000 il nourrit 5000 personnes, 15000 personnes. Pourquoi il qu'il avec quoi Il s'est levé dans l'autre pays. Pape, il est parti. Tout le monde a le protège, perd le biais. Il prend l'avion, peut-être même le jet privé. Hey, Jésus, tu as appartiens à l'enfer. Vous voilà. Tu appartiens en enfer. Vous êtes en train de vivre votre enfer déjà. Tout voilà le matin, tu vas réfléchir comment tu vas manger aujourd'hui. Dieu, oh, Jean-Jésus, Jésus. Vous êtes parti à l'économie, vous, vous aliéné. Vous, vous alignez parce que vous ne voulez pas connaître la vérité. On dit que la vérité, ça te libère. Check toi-même. Chaque fois qu'on dit à l'église que payer l'offrande, tu te sens comment Tu as mal, non Alors, Tu n'as même pas d'abord. Au carré. Tu fuis le travail pour aller à l'église tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, tu as espoir qu'ils vont te donner le mari ou la femme un jour. Va bosser. Bosse. Mes fils la connaissent, non Je n'ai pas besoin de parler tous les jours Essaye que tu as au moins 5 business que tu gères par jour. C'est ça qu'elle veut. Quand tu restes, l'enfant est malade. Même pour partir à l'hôpital, les premiers sont que tu ne peux pas payer pour l'enfant. Jésus, Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Juge-toi d'abord. Juge-toi d'abord. Regarde ta vie. Qu'est-ce que je respire Est-ce que je suis à l'aise c'est va aller prêcher Jésus aux gens. D'abord, ma part, là, ça fait comment? Que ma part, est comment? Comment je sens dans moi? Marche à pied tous les jours. Tout ce que tu connais, ça m'a dit. Tu marches avec la Bible le dimanche. Par la courteau, on va en route. Tu te trompes toi-même. Jésus a dit que ne faites pas votre charité devant les gens pour qu'on voie. Vous mettez les versets bibliques sur vos statues tous les jours. Vous envoyez les fers suivre vos gens. Verset tel, la parole dit ceci. Quand on m'envoie les gens, il dit arrêtez, je dis tu arrêtes. Stop it. Elle stop it. Tu continues te bloques. Tu es dans un de mes groupes, je te bloque, je t'enlève. Cassé besoin déjà avec Jésus, Jésus, Jésus. Fais le genre que quelqu'un te poursuit, il dit que maman montre-moi, tu fais comment? Que tu fais comment? Que ah, je ne sais pas comment non vraiment mamie, montre-moi. Je te connais à cela six mois, tu n'étais pas comme ça. Il y a certaines chansons même d'adoration que vous ne devez pas écouter. Tu es tout pour moi, oh Jésus. <rire> Jésus, tu es tout. <rire> Jésus, sans toi je ne suis rien, je te cherche. Tu es mon mari, tu es ma femme. C'est pour ça que les hommes te fuient. Pas dans ton cœur. Jésus, Jésus, c'est mon tout. Dis-le avec tes propres problèmes. C'est un vous vous les chrétiens. Vous vous cachez. Vous vous cachez derrière l'image de Jésus. Vous avez des issues. You got issue, man. You have bad temper. Bad character. Jésus, c'est mon tout. Non, il ne partait pas à l'église. C'est pour ça que je l'ai quitté. Non, ma chérie, tu as fait un mauvais comportement. Ton caractère était mauvais. Il Voulait coucher avec moi avant le mariage, c'est tout ce que vous, vous venez est un gagnouba dernier vêtement, Il te bloque de ma page. Je n'ai rien à faire de tes problèmes. Tu as compris? Tu as des problèmes C'est plus que qui tu veux qu'on te dise nos problèmes? Tu veux qu'on te dise nos problèmes? Continue encore, poste encore des deux vies. T'es de l'aliénation que vous dans laquelle vous êtes entré. Je ne vais pas discuter des origines de Jésus avec les gens. Tout ce qu'ils connaissent, c'est qu qu'est-ce que Jésus peut me donner. Si ça n'est pas mon visage, ça me donne l'argent, ça ouvre ma voix, c'est bon. Quand Jésus était Bamileke ou oh, qu'il était Boudou, oh, qu'il était Égyptien ou oh, peu importe. Je ne rends pas moi les dialogues là. Parce que vous ne savez pas où cibler vos débats. Tu vas c'est matin, midi, soir, Parler pour convaincre les gens. À la fin de la journée, tu n'as pas 5,5 francs. On va se moquer de toi. On va se moquer de toi. Tu vas venir parler, parler, parler. On dit, n'est-ce pas tu vas parler en rentrant, tu attends qu'on te renseigne. Gars à un moment, hein, finissez avec la honte. À un moment, sortez de la honte. La Bible, si tu peux tu lis, tu crois, tu deviens riche. Il y a certains d'entre vous que vous devez parler. Vous devez arrêter certaines églises. Il y a certaines églises que vous allez arrêter de fréquenter. Parce que vous ne croyez pas ce que la Bible dit. De 28. Si tu obéis totalement à la voix de l'Éternel, tu suis ses commandements. Il va te mettre au-dessus de toutes les nations. Si tu es au-dessus d'une nation, tu ne peux pas arriver quelque part. Tu manques les papiers pendant dix ans. Tu as dit que Jésus, je ne peux pas te connaître. Et le tout c'est que vos bouches-là vous gâtent aussi trop. Vos propres bouches-là. Tu pries, oui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Oui, oui. Dès que tu finis. Ah, c'est chaud. Le pays c'est dû jusqu'à. Hum. Maman. Hey, maman c'est dû. C'est là, c'est fort. sera béni dans la... Dans la in, you will be blessed in the city. Blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed. Ça veut dire que les enfants, tu ne vas pas manquer. Tu ne vas pas manquer l'enfant. Tu es dans un pays, tu es béni dans le pays-là. Ton panier, your basket and your needing door, your needing true will be blessed. Ton panier et ta machine qui travaille. Anne et contacte-moi à Inbox. On va te faire le lavage express. Parce que Dieu connaît que si tu me suis, dans la bénédiction qu'il donne à notre, notre nom Deutéronome 28, il met toujours tes entreprises. Tes business seront bénis. Tout ce que tu vas faire sera béni. Il n'a pas dit que tu vas t'asseoir à la maison. Tu vas seulement prier, ça va venir. Parce que Dieu lui-même connaît que ses enfants doivent sortir pour chercher. Josué. Josué 1. Parce que vous ne croyez pas ce que la Bible dit. personne ne sera... Verset 5, personne ne peut... No one will be able to stand against you all, all days of your life. Personne ne peut se mettre devant toi et te faire un mur. Je suis à Douala. là. rendez-vous est possible. Personne ne peut se mettre devant toi et te faire barrière jusqu'à sa marche. Tous les jours de ta vie. On vous a dit, mangez le don, faites vos déclarations le matin. Vous avez mangé le nom aujourd'hui Non. Vous avez parlé Non. Vous ne dirigez pas votre journée, on va diriger pour vous. Mon téléphone, le 693, j'avais oublié ce téléphone dans mon appartement en voyageant. Bon, depuis deux jours, ceux qui ont appelé ce 693, vous n'avez sûrement pas pu me parler. Il dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et Moïse, c'était son père spirituel. Vital, Vital, voilà le numéro 693-50-22-66. When, surtout de la tradition Bamileke, qu'on mélange avec la terre, on te fait, c'est pour te protéger. Et généralement aussi, c'est pour la puissance. Quand cette terre-là, on prend ça, j'aimerais dans un lieu sacré pour te donner. C'est pour te donner la puissance du lieu sacré là. Et le sacré, c'est généralement les hôtels. C'est dans où tu pars, tu donnes ton offrande et tu parles. là que tu tisses une alliance où tu demandes quelque chose. Vous voyez qu'ici, quand Dieu donne la promesse à Josué, il lui dit que comme j'étais avec ton père, comme j'étais avec ton père, je serai avec toi. Ça veut dire qu'il a dû activer la protection de son ancêtre Moïse. Subi. Et là, verset 6. Sois fort et courageux, parce que tu vas conduire ces gens pour qu'ils prennent en héritage la terre que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Vous voyez que Dieu parle beaucoup d'ancêtres dans la Bible. Écoutez-moi bien. On a pris la Bible c'est pour vous alerter là. Quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, c'est parce que son il avait promis à son ancêtre. Vous avez beaucoup de choses de vos ancêtres que vous n'avez jamais réclamé. Comment dit comment dit comment. Vous n'avez jamais redemandé. Vous n'avez jamais demandé. You never claimed that power. Même la succession. Tu es arrivé, on t'a lavé le cerveau avec l'église. Ok, comme tu es à l'église, tu sais, là, c'est sur la base de quel ancêtre, alors. Allez voir dans la Bible. Chacun, il tenait tout ça de quelqu'un. Élie, Élisée. Josué, Moïse. 6, 8, 8, 8 7, 3, 3, 6. Allô? Oui bonjour. Oui. à ah, bon, ben, c'est où? Je suis à Douala. D'accord. Va au téléphone. et Quand vous dites que je ne couche pas souvent au téléphone. Verset 7. Soyez fort et soyez fort et courageux. Et sois maintenant prudent pour obéir tout ce que mon serviteur Moïse t'a donné. Donc, même Josué devait suivre les coutumes que Moïse lui a montrées. Et vous, ne, malheureusement, vous ne connaissez pas beaucoup de coutumes. Vous ne connaissez même pas. Écoutez, je vous dis, si vous êtes tombé sur mon message par terre, Beaucoup, beaucoup de personnes ont déjà rêvé Ils vous disent que quand vous me voyez dans vos rêves, je suis avec peut-être votre mère qui est déjà morte, je suis avec un de vos ancêtres. Ça, c'est la période de restauration. Il y a beaucoup de choses qui vous reviennent, qui sont censées vous donner. Premièrement, ils ne, il ne savent pas comment vous localiser. Toutes les fois, ils essaient de vous parler, ils viennent dans ton rêve, ils peuvent parler, tu m'as dit, oh, tu es mort, on a dit à l'église que ça ne le chassit pas. Maintenant elle veut vous parler au salat. quelque chose va en toi va dire que oui, c'est vrai. Que oui, c'est vrai. Imaginez-vous mourir, vous essayez de vous parler, vous parler à votre fils, peut-être. Vous dites que pas plutôt comme ça. Les gens qui m'ont tué sont les gens avec qui tu collabores là. Ils m'ont enlevé parce qu'ils voulaient sucer ton énergie. Tu vas faire on parler à l'enfant. Tu ne peux que devenir un rêve, non? Parce qu'un jour, vous serez les ancêtres de vos enfants. Quand hein. vous dites que vous m'étisez là? Un jour, moi-même, je serai morte. Je serai l'ancêtre de ma fille. De mes filles. Et il y a aussi les ancêtres spirituels. Je ne peux pas dire le nombre de rêves où les gens m'ont vu. Et était a été était en tante de Massaï, il y avait une légion. Tu es apparu avec ma tante, tu es paru avec ma mère. Tu es paru. Tu m'as donné tel de bâton, tu m'as fait ceci. Parce que les paroles, les paroles que je vous donne, ça vous fait mener un combat spirituel. faites-vous venez m'insulter sur cela. Vous ne savez pas que les paroles que je vous donne vous aider, ça vous a déjà aidé quelque part. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-lui jour et nuit. Et là, tu pourras faire tout ce qui est écrit là-dedans. Et tu vas prospérer et, devenir, et avoir du succès. 6808 8, 0, 8, 7, 3, Voilà les deux téléphones qui font un sous-quitté. Ils sont ensemble. Veuillez me rappeler dans 15 minutes, s'il vous plaît. Je suis en direct. C'est quand tu vas obéir et aller dans le livre, de aller dans Lévitique. Dans Lévitique, ouais, Seigneur. 3, 3, 6, 5, 5, 5. Dans Lévitique, vous allez voir les lois. Ils montrent comment sacrifier les animaux. Comment verser le sang. Il sait que vous négligez trop. Il y a quelqu'un, je, je me suis assis aujourd'hui à l'agence pour comme ça, je suis manger moi, mon poisson. Ce, ce jeune homme devant moi, les anciens commencent à me parler. que, Dis-lui ceci, dis-lui ça. Je dis que car je suis à démailler mon poisson là, tu sais comment allez-vous. Parle-lui, dis-lui. J'ouvre la bouche, donc je commence à lui parler. Je lui demande que tu parles. Il part au village à enterrer quelqu'un. Et je lui demande est-ce que tu parles souvent faire des coutumes au village Il me dit non, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Il me sort son, son, son, son drapeau. Moi, je suis chrétien et fier de l'être. Je regarde son vérité. Tu, tu, toi et ta femme, vous souffrez, tu le demandes. Il ne dit rien. Vous souffrez parce qu'il y a les coutumes là que tu l'avais fait. On t'a dit, il dit oui, c'est vrai. L'autre jour, on m'a dit la même chose. Mais non, le, le, Jésus est venu, il est à il il mort sur la croix pour tout ça. Il continue, il dit tout ce qu'on m'a dit de lui dire. Il est ok, on m'a dit, il dit ça, ça, ça. Maintenant, si tu veux, tu fais, tu, veux, tu ne fais pas papa. Tu as compris Il dit oui. Il continue à marier mon poisson. Et pas par hasard que le deux tiers de la Bible, deux tiers de cette Bible, c'est l'Ancien Testament. Matthieu commence dans cette Bible-là à la page 1471 et la Bible totale à 1900 pages. Bon, une Bible de 1900 pages, 1470 pages, c'est l'Ancien Testament. Comme vous dites que Jésus est venu dans le Nouveau Testament, on oublie l'Ancien. C'est que le Seigneur allait dire que n'écrivait même pas l'Ancien Testament. Il allait couper tout cela et jeter. Allez lire votre ancien, ancien testament. Allez voir combien de fois Abraham est parti faire les hôtels. Allez voir combien de fois Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Allez voir s'il vous plaît. Parce que les chrétiens sont paresseux. Vous comprenez bien. Hein? Paresseux. Plus j'étudie ça, plus je comprends que toutes ces religions-là, ils ont une connexion. Il, il y a un.. Du coup, même si dans n'importe quelle religion, si ton cœur veut vraiment connaître, Dieu va te guider. À travers la religion, il va te montrer comment faire. Ça ne me sert à rien de vouloir montrer aux gens qu'ils connaissent plus que tout, euh, plus euh, ah moi, moi je suis, moi je suis chrétienne. Moi je connais plus que toi. Je vais aller au paradis, tu vas aller en enfer, ça ne sert à rien. Tous les problèmes que tu as dans ta vie là, chacun de tes problèmes c'est parce que tu ignores quelque chose dans ce domaine. Dès que tu vas connaître tout ça, ça va cliquer, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tu vas voir comment ton argent va venir, ton mariage, ton enfant. Bonjour Anel. Voilà. Le développement personnel n'est pas complet La preuve c'est maintenant qu'on a les coachs noirs C'est peut-être depuis 10 ans qu'il y a les coachs noirs qui se lèvent vraiment Mais tu ne jamais voir un coach blanc qui va te dire Pas sur la tombe de telle personne Donc prenez les motivations qu'il donne Les stratégies qui montent c'est bien Maintenant vous ajoutez à ça. Ce que la Bible vous montre qu'on pratique. Vous partez au village complété. Si mon dialogue ne plaît pas à quelqu'un, ou mon, mon discours, vous pouvez toujours désabonner-vous, eh, très simplement. Moi, je ne force pas que quelqu'un de sur ma page. Désabonnez-vous. Voilà. Ceux qui veulent le lavage à distance, inscrivez-vous pour, pour, pour le lavage du mois. Donc le 1er mars, il y a un lavage collectif qu'on va faire. Euh, je vais commencer à mettre les dates pour les séminaires et les trucs comme ça. Là. Et les formations. Parce que vraiment, beaucoup d'entre vous, il faut qu'on vous relance. Vous avez besoin de vous remettre sur la ligne de votre mission de vie. Beaucoup d'entre vous, vous avez les business. Votre business est en train de tomber. Voilà, bonjour, lumière, sagesse, divine. Avec ton faux profil, je te félicite. Tu as créé un faux profil, bravo. Bon, bravo à toi. Tu peux mettre à tout ce que tu veux ici. Tes qu'on ne vont pas savoir ce que tu as dit. C'est super. OK, mais tu arrives quand je pars. Je dois y aller. Bonne journée à vous.